C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. C'était le premier chapitre du livre des psaumes. Un résumé du chapitre premier. Le chapitre premier du livre des psaumes est un beau rappel de la façon dont nous pouvons vivre une vie épanouie. Cela nous encourage à rester loin du mal, à méditer sur la parole de Dieu, et à rechercher la direction de Dieu dans toutes nos décisions. Les versets de ce chapitre nous donnent un aperçu de la vie pieuse et de la manière dont nous pouvons mener une vie agréable à Dieu. En étudiant le chapitre premier des psaumes, nous pouvons acquérir de précieuses leçons sur la façon de vivre une vie d'obéissance et d'amour pour Dieu. C'était un résumé du premier chapitre du livre des psaumes. Radio TV d'Inalex Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen.